Céline, pour toi, mobilité Comme est comme ça Alors là, par contre, c'est Marcel qui a raison. C'est plutôt immobilité. E quand on bouge pas, ne bouge pas, c'est qu'on est immobile. Et quand on est mobile, ça veut dire qu'on bouge. Vous n'avez pas compris ce que c'était C'est un mot très français. Voilà, voilà c'est un mot très français. même que ce que je disais, c'est que nous, on, on l'emploie pas. On ne sait pas non plus, nous, ce que ça veut dire. Mais non mais j'ai demande la question, pourquoi l'immobilité alors qu'on ne sort pas, alors qu'on ne bouge pas C'est ça, c'est... Nous bon, tout ça, on ne connaitra jamais. Euh, je, je dis que l'immobilité, ça là, pour nous, c'est frustrer deux choses différentes. c'est Carrément, non. le, le jour et la nuit. Oui. Mais ton mari ne mène pas à la mer toi Il ne veut, il veut pas, pas m'emmener à la mer. Eh ben, il ram... Moi je ne suis pas de mari. Il est jaloux d'égaler. Des galets, galets, des rochers, des crameurs. <rire> des des <rire> on il est jaloux. Au moins comme ça, on lui vendre et on est vendre à Chaque fois qu'on a fait quelque chose de nouveau, où on a bougé un endroit mmh. nouveau, au départ, vous me disiez, oh là là, oh là là. Mais après, quand on est retourné une deuxième fois, c'était déjà mmh. mieux. C'est toujours la première fois, en fait. Pas, ai bien... Regardez pour aller bouger au cheval, par exemple. Parce qu'on ne connaissait pas, mais après, quand on est allé, on a aimé. Et là, vous me dites, bah, on aimerait bien retourner. Donc, souvent, ce que je veux dire, c'est que bouger, c'est difficile parce qu'on ne connaît pas. Et après, une fois qu'on connaît là où on va, c'est plus facile. Coupé coupé. avec moi, je pourrais aller n'importe où. Il faut très de deux. même. Donc il faut à Tu connais pas des gens qui C'est ouais. difficile, <rire> il a pris de dormir. Oh. Je pas, bah, je... Donc c'est ça aussi, c'est que c'est difficile oui, de, oui. de bouger, d'aller chez d'autres gens, surtout par rapport aussi à ce que vous dites, on va dire l'hygiène, c'est-à-dire oui, euh, voilà, ouais. pour nous. Et puis après ce qu'on va manger, on ne oui. sait pas si l'autre commence à laver les assiettes. Voilà, C'est tout ça. Oui. C'est ça, et en plus, ça rend encore plus difficile pour vous de bouger. Oui. D'ailleurs, il y a ça, plus le fait que c'est inconnu, plus ouais. le fait que ben, on n'a pas forcément le permis, euh, tout ça. Moi, pour bouger, le plus difficile, c'est parce que j'ai des Je J'aurais pas de infâmes Non, non, je ne hein. mmh. pas Mais je tu, bougerais, tu bougerais toute seule, Marcel Ah, je ne sais pas, peut-être. Je ne pas là. Ouais. Oui. On Alors, Est-ce qu'on fait des équipes ou oui. on la Bravo Bravo, c'est <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> pas pris le tram dans, dans le bon sens, qui est parti dans l'autre côté, ouais, tout ça. ça va. Ben voilà, vous <rire> étiez toutes les ouais, là, et c'est toi, toi bon. que je pas prendre ça. Ça va. Ça va. Bon ben voilà. Et donc c'est quand même important que ici moi je puisse vous aider à ce que quand vous êtes sans moi, vous puissiez prendre, par exemple, le tram sans difficulté. Pour les cartes, moi je qui veux, veux. savoir. Ouais. Ah, ah, pour le... pour euh... les toi tu veux savoir pour les bus, les pour les pouvoir te déplacer et te déplacer. Dans la ville de tous les jours. Je dois aller chez le médecin, comment je fais faire et aller, les cliniques surtout. Parce que moi, mes parents, je suis maquine, n'ai pas de voiture. C'est prendre le tramway, On aller faire Vous allez faire la carte du bus À quoi ça te sert, ça, ça sert à ne pas payer le bus, à prendre le tram. Et le bus, à aller dans les cliniques, en ville. Moi, je ne savais pas faire c'est l'assistante sociale et qui m'en ont parlé, il m'a accompagné pour l'affaire. Mais où tu es accompagné. Je suis dans la TAM, à la TAM de la gare, et là on me l'a fait de suite. Hein. Et c'est pratique parce qu'on qu ne paye pas le bus, on peut prendre le bus quand ça. on veut. On fait tous les mois 3 euros. Ah, et tu fais tous les mois, tu, tu ta, peux prendre le de bus que tu, tu bus que tu veux. Et dans le tramway aussi Dans les trams, dans les là, bus, pas pas on peut aller par la base, on peut, peu plus, on peut ouais. aller où on veut. Parce qu'on dans Montpellier, avec ce que tu veux, avec la carte, tu peux Tu prends la carte combien tu as 50 ou 100 fois, tu peux partir la carte sans payer. Et je perds mon aller salaire justement on peut ensemble et on peut ensemble la faire